Alors euh, voici un tuto de présentation de 3ds max alors vous voyez que tout en haut il y a marqué version étudiant en effet 3ds max est gratuit pour les étudiants il suffit simplement de, de prendre contact avec eux d'envoyer la copie de la carte d'étudiant euh, ou de professeur en ce qui me concerne et il vous donne un code qui permet d'avoir un accès total à 3ds max sans réserve hein, c'est le même 3ds max qu'on peut utiliser en production donc euh, pourquoi je préconise 3ds max euh, contre blender c'est pas que je n'aime pas blender c'est que blender est gratuit mais il n'a pas d'ergonomie euh, il n'a pas d'ergonomie aussi pratique que 3ds max beaucoup de choses peuvent se faire au clavier sur blender sur 3ds max aussi Simplement, euh, j'ai commencé sur 3ds Max il y a 25 ans et finalement j'ai jamais réussi à passer sur Blender euh, tant certaines opérations qui pourraient me paraître simples me paraissaient un peu compliquées. Euh, voilà donc euh, je ne fais pas de tuto sur Blender et j'essaye toujours de comprendre des éléments de Blender ce qui est vraiment un très très bon logiciel que Je conseille aussi aux étudiants si vous pouvez l'apprendre, apprenez-le de toute façon. Que ce soit Blender, Maya, euh, Softimage ou quoi que ce soit, tous ces logiciels fonctionnent de la même façon. C'est simplement une question d'ergonomie euh, qui va euh, faire finalement la différence. Et puis, il y a une question de, de prix. Et puis, il y a aussi le, la question du logiciel propriétaire contre le logiciel euh, libre. Voilà qui sont des questions d'ordre politique et économique. Donc, euh, voilà, je vous fais un tuto simple sur euh, 3ds Max pour démarrer tout simplement. Alors, qu'est-ce que nous voyons dans cet environnement ben, Nous voyons qu'on a une scène, et cette scène euh, peut être réglée en bas à droite. Où on a une loupe, euh, voilà, zoom out, focale, on peut changer de focale. On peut aussi tourner autour des objets. Et on peut changer euh, la vue. Là, j'ai cliqué en bas à droite, hein, vous voyez, je clique sur euh, le changement de vue. Et là, je me retrouve dans un mode de travail absolument conventionnel euh, pour euh, l'image de synthèse. Alors, quand on pose une image, euh, quand on pose un objet, en général, on travaille par-dessus. Donc, c'est dans cette zone-là. Par exemple, là, il y a la grille qui s'affiche, elle peut être gênante. Euh, je appuie sur le G, qui est le raccourci clavier euh, de grille, et je vire la grille, tout simplement, sur chaque vue. Voilà. Donc, je vais commencer par faire un petit exercice. Je voudrais faire un échiquier euh, en, sur une sphère. Donc, je vais chercher un volume qui s'appelle un volume procédural. Tout ça, ce sont des volumes procédurales, ce sont des petites fonctions qui vous font indifféremment des boîtes, des sphères, des cylindres, etc. C'est comme ça qu'on commence. Donc, je prends ma sphère et je clique au milieu de ma vue du dessus et je mets ma sphère, euh, tout simplement. Et là... Pour être plus à l'aise, je vais retourner dans ma position vue, qui est en bas à droite, toujours, et je vais faire... Hop, je clique pour faire un recadrage, et là, je sais comment je vais travailler. Alors, la sphère est procédurale, c'est-à-dire qu'elle n'est pas constituée de maillage, c'est une fonction de sphère, c'est vraiment une description mathématique de la sphère. Et pour cela, si je clique dessus l'outil sélection voilà, qui est là haut c'est l'outil vous avez l'outil sélection ici vous avez l'outil rotation vous avez l'outil agrandissement c'est déjà pas mal de connaître tout ça ça c'est vraiment très très pratique vous avez euh, annuler ou refaire et ça ce sont différents outils qui vous permettent de travailler et de, de lier vos formes enfin bref ne soyez pas effrayé par euh, tous euh, ces, ces, ces icônes elles sont redondantes et en fin de compte elles apparaissent sous plusieurs aspects tantôt ici en résumé tantôt là en explicite mais c'est pas ça qu'on va voir là on est sur la sphère et euh, on est sur la création de la sphère. Ça s'appelle géométrie. Et là, je vais aller sur mes modificateurs. Donc, je me mets, j'étais sur les géométries qui sont ici. J'ai plein de géométries possibles, c'est tous les outils possibles et imaginables. Et là, je me mets sur les modificateurs. Et là, je vais, je vois qu'en dessous, il y a la description de ma sphère, c'est-à-dire son diamètre, par exemple. Donc, euh je vais mettre un chiffre rond, je vais mettre 60 cm. Et euh, le nombre de segments qui la constituent. Alors il faut faire très attention avec ça, parce que euh, finalement, plus ces segments sont importants, plus la sphère est lisse, mais plus il y a de calculs à faire au niveau du processeur pour décrire l'objet. Donc euh, je vais utiliser quelque chose de simple, qui était 32, qui était la valeur moyenne. Voilà. Mais je pourrais en faire beaucoup plus. J'ai une fonction de lissage voyez sur l'affichage alors vous euh, voyez que là j'ai un écran qui s'appelle perspective c'est écrit ici l'écran perspective et là j'ai un affichage standard ou un affichage haute qualité voilà euh, un affichage performance un affichage avec les éclairages euh, par défaut etc donc vous pouvez visiter tout ça et naturellement, ces affichages ont des conséquences sur l'utilisation de la mémoire. Alors, donc, j'ai ma sphère là qui est bien décrite, et naturellement, je peux fabriquer des hémisphères. Alors, tout simplement. Voilà, je peux sectionner aussi avec des angles. Vous voyez Tout ça, je, je, je joue sur les paramètres de création d'une sphère, tout simplement. Ça peut être extrêmement utile. Alors, euh, bah pour l'instant, je vais laisser tous ces éléments euh, tranquilles, et je vais continuer d'avancer sur ce qui, qui m'intéresse fondamentalement, qui est le fait de mettre des, de mettre un mapping, c'est-à-dire euh, une image sur la sphère. Donc je vais sur ma sphère, je garde ma sphère, elle est toujours ici, et je vais aller chercher les textures. Et ça s'appelle UVW Map texture UVWV. Je clique là. Alors là, c'est un modificateur, c'est ce qu'on appelle ça, un modificateur. Bah, vous en trouverez dans tous les logiciels. Et ce modificateur est une sorte de, de, de un ensemble de coordonnées qu'on va mettre sur la sphère, qui va permettre de faire un mapping. Alors, naturellement, je vais choisir sphérique. Et je vais décocher taille et texture réaliste. Ça, ça arrive que ça soit coché. C'est là où le logiciel est assez diabolique. C'est que parfois, si on ne coche pas ce genre de choses, il faut vraiment faire attention. Euh, on ne peut avoir aucun résultat. Voilà. Donc, euh, j'ai euh, ma sphère qui euh, et qui a euh, ma texture UVW sur ma sphère, qui a un gizmo. Et le gizmo... C'est une sorte de petit objet virtuel qui indique où, euh, la, le mapping va, comment le mapping va s'appliquer. Et ça, c'est euh, totalement animable. Alors si je vais plus loin, je repousse, hein, vous voyez qu'il y a des choses qui sont cachées. Si je l'ajuste, il revient bien au milieu. Et là, donc euh, j'ai mis mes textures UVW avec le sous-objet, donc un sous-objet, le gizmo, ça veut dire que quand je clique sur le gizmo et que le gizmo est activé, euh, je ne peux plus travailler sur la sphère, il faut que je reclique sur sphère, et que je reclique sur gizmo, et le gizmo est un sous-objet, c'est pour ça qu'il est affiché un peu en décalé, on le voit en dessous, et euh, c'est un peu la logique de l'informatique, hein. C'est euh, tout simplement. Alors là, je vais cliquer sur l'éditeur de matériaux. Et là, je tombe sur l'éditeur de matériaux simple. On peut avoir un éditeur de matériaux plus compliqué, qui est un éditeur de matériaux procédural. Mais je ne vous le conseille pas pour l'instant. Je préfère utiliser l'éditeur de matériaux compact ou l'éditeur de matériaux simple. Et euh, là, je démarre sur euh, des... Sur... Euh, un outil qui est un peu compliqué à expliquer qui s'appelle le physical material qui est un outil pour les architectes pour euh, avoir euh, des effets euh, très rapides et c'est pas ce que je souhaite moi je souhaite aller euh, sur euh, les matériaux standards donc euh, j'ai cliqué sur matériaux physiques regardez bien je clique sur matériaux physiques et qu'est ce que je vois je vois un navigateur de matériaux de mapping et là je vais dans les ligne de bataille, balayage et je fais standard et vous voyez que mon ça s'appelle un lambert ces boules c'est un ingénieur qui s'appelle lambert qui a inventé ça, c'est pour ça que ça s'appelle un lambert et là je suis tombé sur un éditeur de matériaux standard donc euh, c'est beaucoup plus simple et tant et si bien c'est que je vais pouvoir euh, travailler sur euh, différentes valeurs euh, d'éclairage alors, la valeur fondamentale d'éclairage sur un objet en 3D, ça s'appelle la diffuse, c'est ici. Vous avez la spéculaire, les spéculaires, c'est tous les reflets qui sont là. Et l'ambiante, c'est la lumière ambiante. Donc, euh, on va être diffuse, c'est bien là, ce qu'on va mettre sur, son, sur notre image, sur d'autres volumes. Et je clique pour aller chercher soit un bitmap... Alors là, je pourrais aller chercher un bitmap dans mon disque dur. Soit je vais utiliser un damier qui est une autre, euh, une, une autre euh, mapping procédurale. Une autre fonction procédurale dans 3ds Max, c'est un échiquier. Tout simplement. Alors, là encore, vous vous souvenez, tout à l'heure, j'ai décliqué euh, échelle réaliste sur mon éditeur de mapping qui est ici. Et là aussi, il me le met. Et voilà, c'est beaucoup plus simple. Là, on est sur une valeur relative. Et je vais mettre tous mes curseurs à 0 ou à 1. Voilà, tout simplement. Comme ça, je suis sûr que je fonctionne par défaut et que c'est satisfaisant. Alors là, ce qui est génial avec ce logiciel et ce qui est vraiment pratique, c'est que j'attrape ça. Je tire. Et je dépose et là maintenant je vais cliquer sur affichage des des matériaux ombrés dans la fenêtre voilà haute qualité et vous voyez que en cliquant sur haute qualité j'ai l'affichage de mon mapping alors c'est très très utile pour les graphistes et autres artistes quand on veut avoir des images très rapides on, on, tout de suite on a son, son mapping et on peut voir ce qui se passe. Alors, par exemple, si je bouge ma sphère, vous voyez que je, je, je bouge ma sphère. et Ah euh, non, je bouge le gizmo. Je suis en train de bouger le gizmo. Vous voyez que le gizmo est, est allumé. Donc, c'est le gizmo que je... Que, pardon, ça donne l'impression que la sphère bouge. Mais non, c'est pas la sphère qui bouge, c'est le gizmo. <coughs> Tant et si bien, c'est que si je le déplace, par exemple, vous voyez que ça va faire... La sphère ne bouge pas réellement. Et, euh, et vous voyez que je peux animer euh, le passage de mon image sur euh, ma sphère. Tant et si bien, c'est pour ça d'ailleurs que, que lorsqu'on crée des objets dans 3ds Max, on a la théière de l'UTA. Euh, L'UTA c'est l'université d'Utah qui euh, a. dans laquelle. Euh, on a fait les premiers essais euh, de ces outils il y a maintenant 40 ans et euh, qui servaient de test et parce que comme la théière de l'UTRA n'a pas de symétrie est euh, symétrique elle permet de bien contrôler ce qui se passe au niveau euh, des mappings c'est à dire que si je mets mon mapping toujours le mapping que je viens de faire sur la théière de l'UTA, et vous voyez que la théière de l'UTRA elle aussi subit euh, la même transformation avec le mapping. Je vais changer ma position de caméra. Vous voyez que je suis ici. Changer la position de caméra. Voilà. Et naturellement, si je change. Euh, alors, je peux aussi modifier euh, le mapping qui est ici avec ses propriétés suivantes. C'est-à-dire si je mets deux, vous verrez que je peux bouger mon mapping. À loisir comme je veux avec mes propriétés de recouvrement ou mes propriétés de décalage Vous voyez c'est assez simple donc euh, c'est extrêmement ludique et cela peut s'animer c'est à dire que si par exemple je mets clé automatique hein, je bascule en mode clé automatique ça veut dire que toutes les modifications que je vais faire maintenant sur mes objets, alors là, là je suis en train de modifier simplement la vue, hein, ce n'est pas une modification de l'objet, mais si je vais cliquer, faire un clic droit sur le gizmo sphérique, par exemple, vous voyez que je peux, mon image euh, va... Euh, il va enregistrer des modifications voilà et si je retourne alors le, si je ne peux pas sélectionner un autre objet il faut que je retourne en texture et là je vais sur l'autre objet et euh, toujours je vais modifier ça et ce qui fait que j'ai une animation voilà. mais je pourrais aussi modifier mon animation dans l'autre sens voilà vous voyez et ensuite comme je suis sur un objet qui est procédural je peux aussi modifier ses propriétés ses propriétés topologiques par exemple voilà et là on va modifier ces choses là hop et vous voyez que j'ai une sorte d'animation qui me permet, qui fonctionne très bien. Si je la si je la regarde, ça va me faire ça. Voilà. Et on a une animation qui qui fonctionne tout simplement. Donc, vous voyez que finalement, on peut travailler très très vite et très simplement sur 3ds Max sur des fonctions fondamentales. Enfin. Euh, pour vous dire comment euh, récupérer tout ça eh bien je vais cliquer sur rendu ou sur la théière la théière de l'Utah, production de rendu rendu je vais faire rendu et je vais pouvoir euh, euh, rendre ma théière mais naturellement comme j'ai un fond noir c'est pas magnifique donc je vais changer la couleur et je vais mettre du rouge voilà. Vous voyez que je suis sur mon éditeur de matériaux. J'ai changé la, la couleur très facilement. Et puis là, je vais mettre du bleu. Voilà. Et si je fais mon rendu. Rendu. J'ai oublié, oublié de valider mon bleu. Donc, on ne le voit pas bien. Hop là. Voilà. Et là, je refais mon rendu. Ah zut alors. Pourquoi il ne le prend pas de bleu. Parce que, voilà, j'ai oublié de faire OK. Et là, je vais faire mon rendu très rapidement. Vous voyez que maintenant, j'ai ma théière et ma mon hémisphère en bleu. Tout simplement. Euh, voilà, donc, euh, ça vous donne déjà une idée. Euh, ensuite, quand même, avant de partir, euh, vous avez euh, un contrôle un, un contrôleur d'environnement. C'est-à-dire que vous pouvez très bien changer le fond de votre euh, de votre vue ça c'est environnement effet toujours dans les rendus vous voyez que ça rendu environnement tout simplement voilà et ensuite vous avez un outil très utile qui s'appelle configuration de rendu et c'est là où vous allez donner euh, la taille de votre image alors là mon image bah, elle est de 640 par 480 ce n'est pas idéal, je vais pouvoir faire 1920 par 1080. Et je vais pouvoir aussi choisir la sortie, là où je vais déposer mon, mon, mon travail, et choisir le format dans lequel je vais le rendre. Par exemple, en QuickTime, si c'est une animation. Tout simplement. Voilà, c'est pas très compliqué, on peut faire beaucoup beaucoup de choses déjà avec ça. Euh, si ça vous intéresse vraiment, bah, je continuerai de vous en expliquer plus parce que c'est assez passionnant et c'est un outil très puissant.